Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Coffee on the Moon, un podcast dédié au monde de l'économie et de la finance qui vous est proposé par Mooncard. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode consacré au levée de fonds en temps de confinement. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce sujet Tout simplement parce que fin avril, de nombreux acteurs du monde de l'investissement et de la finance ont constaté un arrêt net des processus d'investissement et de prêts bancaires à destination des PME et TPE. La situation particulière que nous vivons actuellement a poussé une majorité de ces entreprises à renoncer totalement à ces projets financiers, tandis que d'autres ont décidé de les reporter. Mais alors, plusieurs questions se posent. Est-ce qu'on peut lever des fonds aujourd'hui Est-ce qu'il y a des business qui sont plus encouragés que d'autres pendant cette période extrêmement délicate Et puis pour les entreprises qui ne sont pas dans le collimateur des investisseurs actuellement, est-ce qu'il faudra attendre six mois, voire un an avant une reprise, un regain d'intérêt pour répondre à toutes ces questions, on a interrogé un fonds d'investissement, un intermédiaire en levée de fonds et puis un spécialiste en financement de l'innovation pour avoir leurs avis, leur son de cloche. Coffee on the moon, levée de fonds et confinement, un alignement possible, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas seule dans l'élaboration de ce podcast. Je suis accompagnée de deux acolytes, Tristan, Pierre-Yves. Est-ce que vous pourriez nous présenter nos trois intervenants oui, Hortense, on est ravis de pouvoir partager nos informations sur le sujet. Comme vous le savez, chez Mooncard, on parle aux directeurs financiers, aux dirigeants de PME, ETI et grands groupes. Et en ce moment, le financement, que ce soit le prêt ou en capital, est l'une de leurs préoccupations numéro un. Alors, on a eu le plaisir de parler avec trois spécialistes, hein, des proches de Mooncard. Tout d'abord, Nicolas Von Bullo, qui est le fondateur et managing partner de Clipperton. C'est l'un des grands cabinets hein, sur la place de Paris. Il accompagne les entrepreneurs et dirigeants dans des opérations de levée de fonds, de capital développement et, et de rachat. Il a d'ailleurs accompagné Mooncard hein, pour notre série il y a plus d'un an. Et il passe ses journées à parler avec des investisseurs en capital risque, en LBO, en capital développement. Donc il, il a une bonne idée des tendances du moment. On a beaucoup d'inbound de fonds, en fait. Ce que je ne voyais pas venir aussi vite. De gens qui nous disent « Tiens, on voudrait regarder cet actif-là, on voudrait revoir ça, on voudrait l'esté euh, sur lesquels on était en process avant, il nous rappelle beaucoup. Michael Tachek, président de l'Observatoire de la FinTech, est secrétaire général d'une FinTech, BISAO, et il est aussi prof à Dauphine, il avait créé la practice FinTech chez KPMG France. La tendance de fond de la FinTech, elle est là, il y a un réel besoin de transformation des services financiers, Enfin, l'un de nos deux investisseurs préférés, hein, puisqu'on a deux VC chez Mooncard, François Collet, qui est partenaire chez Raise Venture. Alors Raise, c'est un des très beaux fonds français avec plusieurs activités, le capital risque, le capital développement, l'immobilier et Raise Sherpa, qui est un accélérateur philanthropique pour startups. Il y a eu un message qu'on a donné à nos sociétés depuis début mars, c'est restez assis sur votre trésorerie et essayez d'avoir le maximum de mois de trésorerie devant vous. On les a interrogés tous les trois, vous allez l'entendre, et des tendances intéressantes se dégagent. Alors on a eu l'occasion pendant la préparation de ce podcast de discuter levée de fonds, investissement, mais aussi de ce fameux redressement qui, selon les mots de Bruno Le Maire, sera... Long, difficile et coûteux. Pierre-Yves, dans les coulisses de Mooncard, chez ses partenaires, comment on appréhende ce redressement, cette crise Est-ce qu'il y a déjà des, des mesures qui ont été prises pour l'affronter le plus sereinement possible oui, bonjour Hortense. Les directeurs financiers ont été très occupés en ce moment entre la clôture des comptes 2019, la gestion de la crise avec les impacts, qu'ils soient financiers ou RH, les prêts, le chômage partiel pour certains. Les directeurs financiers étaient un peu les, les soignants de l'entreprise, si je puis me permettre. On s'est rendu compte d'une chose la crise, en tout cas qu'on vit actuellement, était parfaitement inattendue. Du moins, on s'attendait à une autre forme de crise, ce qui est d'autant plus inquiétant. Nicolas Vaude-Bulot, associé fondateur de Clipperton et France, soit collé du fonds RAISE nous donne un aperçu de cette courte année 2020. Avant le confinement, avant le Covid, on était dans une période où les 18 mois qui ont précédé, il y avait une surabondance de capital et une surabondance de transactions dans des, dans des conditions relativement favorables aux vendeurs, aux entrepreneurs et aux, aux cédants. Euh, L'année a démarré sur les chapeaux de roue, hein, sur, sur, sur l'écosystème. Euh, janvier et février, euh, on était en très haut de cycle. Le Covid, c'est branché là-dessus, qui n'est pas du tout la crise que les gens imaginaient, en réalité. C'est bien, bien pour ça qu'ils sont un peu déstabilisés par la situation actuelle. C'est qu'in fine, ils ont eu une crise sanitaire euh, qui n'était ni une crise financière, ni une crise de la technologie. Le « mec qui rain » du début d'année qui finalement laisse place à un autre scénario. Tristan, Pierre-Yves, est-ce que, vous allez dans le sens de Nicolas et François, est-ce que ça n'allait pas effectivement un peu trop bien en ce début d'année Est-ce que ce n'était pas un peu louche dans un sens oui, c'est vrai, Pierre-Yves, que le monde des affaires s'inquiétait. Moi, j'ai entendu plusieurs banquiers ou des dirigeants s'interroger sur le contraste entre l'excitation à un business du début d'année et puis une potentielle bulle financière. Oui, mais attention, la crise actuelle n'est pas, pas sortie de là où on l'attendait forcément. C'est une crise sanitaire et l'interrogation maintenant de savoir à quelle vitesse tout va, re, tout va reprendre. Euh, si cela va être un vrai révélateur de problèmes plus profonds, plus structurels. Alors comment les fonds d'investissement et les spécialistes du prêt bancaire ont-ils dealé avec cette situation inédite Est-ce qu'il y a des opérations qui ont dû être stoppées de toute urgence Au contraire, est-ce que euh, certaines ont été maintenues Bref, quel a été le mot d'ordre en général On a très vite communiqué sur notre portefeuille à nos actionnaires. Je sais que quasiment tous les fonds de la place ont eu euh, une communication de la BPI, qui doit être présent à 98% des fonds de venture français qui leur a dit, effectivement, il faut continuer à investir, il faut vraiment déployer, et on tiendra compte des mauvais élèves qui arrêtent, qui coupent les deals et des choses comme ça. Donc, cette communication, elle a eu lieu. Il se trouve que la BPI n'est pas présente à notre capital, donc on n'a pas eu ce message. Mais euh, ce message, on se l'est fixé nous-mêmes, euh, parce qu'on a cette flexibilité. On sait qu'effectivement, c'est aussi dans ces crises qu'il peut y avoir des belles opportunités. Des opérations ont été renégociées et des opérations se sont arrêtées. Quelques-unes, dont j'ai entendu parler, se sont arrêtées un peu violemment. Euh, probablement aussi parce que les managers ont, ou les fondateurs n'ont pas voulu renégocier dans les bonnes conditions. Certains managers nous ont poussé à continuer. On leur disait que c'est oui, il y, avait, il y avait, les gens étaient disponibles pour voir, mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas disponibles mentalement pour prendre une décision. De notre côté, on a signé deux nouveaux investissements pendant le Covid, un, un mars, un en avril, et on a tenu à les faire parce qu'on considérait que c'est des sociétés qui seraient peut-être impactées à court terme, mais on n'est pas là pour le court terme en fait. On est là pour les 4 à 6 en moyenne, 4 à six ans, et si on doit rester 10 ans dans une société, on peut rester 10 ans dans une société. Ce qui est sûr, c'est que le marché du LBO et du capital développement sur lequel se positionne euh, Real Investment euh, s'est totalement arrêté avec le, avec le confinement. Euh, et, et n'a repris que, euh, que, que depuis fin avril. Finalement, on a l'impression que les investissements ne se portent pas si mal. On parle même d'une timide reprise, d'opérations qui se préparent pour septembre sur des business très précis et aux critères bien sûr bien spécifiques. François Collet nous disait avec Tristan il y a quelques jours que la notion de rentabilité entrait désormais dans les critères de sélection des fonds. C'est inédit ça, Tristan, Pierre-Yves oui, il ne faut pas oublier que les fonds français ne sont pas des fonds américains. Le marché domestique américain est six fois plus grand que le marché français, donc le raisonnement des investisseurs et des entreprises est très différent. Un investisseur typique américain est prêt à prendre beaucoup plus de risques, euh, d'avoir plus de pertes car le potentiel est six fois plus grand. Dans des périodes de doute comme celle que nous traversons, les rationnels de base comme la profitabilité vont redevenir des priorités. Ça paraît quand même bizarre, C'est comme si finalement il ne s'était pas passé grand-chose, comme si l'économie allait se relever, comme si euh, on était un peu dans le déni, non Non, euh, alors quand tu sais qu'il y a quand même des, des opérations dont le prix est renégocié euh, à la baisse euh, en, entre 5 et 30%, il y a quand même eu un, un, un gros changement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a aussi pas mal de, de segments qui sont moins impactés. Euh, pourquoi Parce qu'on est quand même très dans le digital, dans les logiciels, et donc ce sont des services qui sont peu impactés par du télétravail. Ce qui est sûr, c'est que euh, la, la crise, on va la voir venir vraiment euh, dans les faillites de société, dans les licenciements, pendant 3-6 mois. Et du coup, euh, on est ultra vigilant par rapport à ça, hein, d'où aussi le message qu'on a de bien préserver le cash. L'image n'est pas de moi, hein, elle est du patron d'Invest, qui est Benoît Grossman, qui est aussi le patron de, de France Digital qui dit qu'on a l'impression de siroter une pinacolada sur une plage, sachant qu'un tsunami va arriver. Euh, donc on sait qu'il va y avoir une très très grosse vague qui va arriver, mais on reste sur la plage à, à siroter notre pinacolada. Ah Voilà qui est moins rassurant. Mais alors, si la vague arrive et qu'elle nous touche d'ici 3 à 6 mois, quels business pourront y survivre C'est quoi les boîtes sexy post-Covid nous verrons euh, au cours des, des prochains mois, effectivement, euh, l'incidence euh, sur la tendance de l'année. Euh, mais la tendance de fond euh, de la fintech, euh, elle est là. Il euh, y a un réel besoin de transformation des services financiers. Euh, la crise va avoir pour effet euh, de digitaliser encore davantage l'économie puisqu'en fait les, euh, les acteurs marchands euh, qui avaient une part faible de e-commerce euh, vont se rendre compte de difficultés euh, réelles euh, d'une euh, part euh, moindre du e-commerce dans, dans ces ventes. Donc en fait la tendance de fond de ce qu'apportent les fintech à la transformation des services financiers, euh, elle ne disparaît pas. Au contraire, en fait, elle, elle s'accentue. On a vu dans des économies asiatiques, au cours de précédentes crises, des acteurs sortir très renforcés en fait de périodes de, de confinement. Je pense notamment à Alibaba au milieu des années 2000 avec la crise du SRAS. C'est vraiment une conséquence qu'on risque d'observer également dans les économies aujourd'hui. Qui, euh, subissent pour la première fois euh, un confinement Alors, pour moi, il y a deux grands critères. Le premier, c'est affecté positivement par le Covid. Ça, ce sont les sociétés sur lesquelles investisseurs ont envie d'aller aujourd'hui parce qu'ils considèrent que le télétravail va être une tendance de fond sur les prochains mois, pour les prochaines années. Le deuxième, c'est l'approche de la rentabilité. La rentabilité, ce n'était pas forcément un mot très sexy dans l'univers start-up ces derniers mois. Les VC en général, allaient plutôt sur des projets plus capital intensive, mais avec une croissance plus forte. Aujourd'hui, on devrait, hein, mais c'est le cas dans chacune, dans chacune des crises, avoir un retour vers ces sociétés break-even ou en passe d'arriver au break-even. Et donc, qui sont capables d'accélérer commercialement sans creuser énormément leurs pertes. Et je pense que c'est effectivement des sociétés qui ont un taux de croissance moins important, leur, leur chiffre d'affaires, mais qui seront les plus sexy dans les prochaines semaines, les prochains mois. Pour être très simple, euh, du software qui permet la transition digitale des grandes organisations ou du service, des business services, qui travaillent sur la digitalisation des organisations et la transition vers toutes ces, ces, ces thématiques-là, je pense, vont être in fine les gagnants du cycle qui s'ouvre. Un mot d'ordre à retenir de cette crise sanitaire et cette future crise économique, digitalisation. Comme un mantra, ce nouveau cycle, comme l'appelle Nicolas Von Bulow, doit démontrer l'agilité toujours plus grandissante des fintech françaises. À nous, malgré ces temps troublés, de trouver et rebondir sur le positif qui peut se dégager de cette situation. Vous souhaitez creuser un peu plus sur le sujet Clipperton a organisé fin avril un webinar sur le thème The Great Lockdown What to Expect from Technology où différents fonds français et américains analysent la situation actuelle. Webinar à retrouver sur leur site clipperton.net Retrouvez également les deux derniers webinaires du fonds RAISE sur leur site raise.co, sur la communication de crise et sur la capacité à pouvoir transformer cette crise du Covid en opportunité people. Et puis pour une vision plus macro de la fintech en France, rendez-vous sur le site de l'Observatoire de la Fintech, fintech-metrics.com, où vous pourrez retrouver en détail toutes les tendances observées en particulier sur le second semestre 2019. Cet épisode vous a plu Dites-le nous D'autres viendront. Pour cela, rendez-vous sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, ainsi que sur notre site internet mooncard.co. A bientôt